Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un mois sans un mois avec, aujourd'hui on va parler du mois sans tabac. Euh, j'ai déjà fait la vidéo un mois sans viande, un mois sans soutif, un mois avec poil donc je vous mettrai toutes les vidéos en barre d'infos et aujourd'hui on va parler d'un mois sans tabac donc je sais pas si vous le savez ou non mais le mois de novembre est toujours le mois sans tabac donc je poste cette vidéo beaucoup plus tard parce qu'en fait depuis je n'ai pas refumé je ne sais pas je crois qu'on sera en janvier quand je posais cette vidéo et je n'ai pas enfin euh, je ne refume pas depuis sinon je, je, je mettrai un astérix mais non je ne refume pas depuis j'ai décidé de vous parler de ça je ne savais pas du tout comment faire cette vidéo comment la tourner etc j'avais déjà fait une vidéo où je vous expliquais comment je que je fumais etc c'est un truc que je ne pas franchement j'ai des choses à vous dire euh, sur le parcours de comment j'ai commencé à fumer un, un petit coup de gueule une petite mise au point et puis le après et non le bref vous allez voir. donc on va commencer par le début je fume depuis pas très longtemps c'est à dire que je fume depuis genre deux ans grand max ça veut dire que j'ai commencé à fumer très tard quand je dis fumer c'est fumer de façon régulière c'est à dire fumer tous les jours avant ça m'arrivait de fumer une cigarette de temps en temps quand je voyais quelqu'un fumer des fois je demandais une cigarette parce que mon ex fumait de des fois lui piquer une cigarette mais je ne me considérais pas comme fumeuse puisque je ne fumais pas régulièrement Ensuite j'ai commencé à monter sur Paris et j'ai commencé à bosser et à traîner pas mal avec des gens qui fumaient et quand on bossait ensemble il y avait toujours des paquets qui traînaient et en fait j'avais pris comme là j'avais pris l'habitude de des fois des fois genre de demander des clubs bah là en fait finalement comme il y avait des paquets qui traînaient on se demandait plus on piquait des clubs, on piquait des clubs et quand je passais des semaines à Paris je fumais et quand je rentrais chez moi en fait je ne fumais plus j'avais des paquets de clubs, mais je m'en servais pas et dès que je remontais à Paris ma jour journée fumait sauf qu'au bout de 2-3 mois je suis arrivée à Toulouse et je me suis dit merde bah j'ai pris cette habitude de fumer donc je suis devenue fumeuse c'est à dire à 22 ans <rire> j'ai passé toute ma vie à dire je ne fumer et j'ai commencé à fumer hyper tard et euh, franchement c'est un truc que je trouve totalement euh, débile. Débile... Euh, débile. <rire> c'est nul hein. Enfin je vous le dis je vous le dis en toute honnêteté, c'est très très nul de fumer. Et donc je suis devenue fumeuse de façon, de façon bête et on va expliquer comment j'ai arrêté et mon parcours aussi. Je vais juste faire une petite mise au point euh, à ce moment de la vidéo, c'est que quand j'ai dit que je lançais le mois sans tabac, il y a des personnes qui sont venues me voir euh, sur Twitter notamment en me disant oui euh, t'es trop une mytho euh, euh, euh, parce que sur Snapchat tu disais que tu fumais pas etc. Euh, des fois tu disais que les paquets de cigarettes c'était pas les tiens etc. Alors on va on, on, on, on va mettre deux choses très claires aujourd'hui, c'est que quand je ne fumais pas à l'époque, je disais que je fumais pas et les paquets de cigarettes c'était pas les miens puisque je fumais pas ou les paquets d'allumettes, etc. Déjà qui allume On m'a dit oui tu disais que les paquets d'allumettes c'est les bougies mais qui allume euh, des cigarettes avec des allumettes à part quand vous êtes en dèche de ouf. Sinon vous savez très bien que le vol de briquet euh, c'est la base et que les briquets c'est la base, que sans briquet c'est la merde et que vraiment faut être vraiment dans la hasse pour allumer à, à l'allumette. La, à donc voilà. Et euh, on m'a dit donc du coup j'étais une monteuse, etc. Et je vais revenir sur le deuxième point. Je, bien sûr, il y avait des périodes où euh, quand je demandais des clopes, etc. Je considérais pas. Comme fumeur donc je vous ai dit non. Et il y a aussi le fait que euh, j'ai pas envie de vous dire oui je fume. Quand on est sur YouTube on a pas envie de vous inciter à fumer. Il y a pas mal de youtubeurs qui fument mais jamais de la vie ils diront qu'ils fument pour la simple et bonne raison que ça ne vous concerne pas. Et je pars pas du principe où c'est mentir. Je préfère vous dire que je ne fume pas même si c'est pas le cas parce que c'est quelque chose de pas bien. Enfin je, Voilà c'est quelque chose que j'ai pas envie de vous inciter à faire et c'est quelque chose que voilà moi j'assume totalement. Des fois dans, dans la rue je croisais des abonnés j'avais une cigarette et bien évidemment ils voyaient que je fumais mais j'allais pas vous dire sur Snapchat ouais je fume des clopes et tout là ou faire des snaps en fumant ça. Ça me complètement, mais c'est complètement absurde. Donc peut-être qu'on est des gros mythos, hein, parce qu'on vous dit pas qu'on fume, nous les youtubeurs. Mais euh, moi je trouve ça totalement logique, je vous dis pas tout ce que je fais. Mais vous imaginez pas, j'ai une vie à côté, hein, une, en, en dehors de ce carré-là, j'ai une vie. Je fais des choses, euh, des fois je me pours la gueule, hein, euh, vous me voyez pas non plus, et pourtant je suis pas pour autant une montage, C'est juste il y a des choses qu'on a pas envie de vous partager, et dont le fait de fumer, je pense que c'est quelque chose d'assez important, et on n'a pas envie d'inciter les jeunes à fumer. Donc vous avez bon dos à dire, euh, oui, euh, bah tu fumes et tu le dis pas. Ouais. Ouais, peut-être, parce que je vois pas l'intérêt de dire ça aux gens. En fait, ça, ça apporte quoi de savoir qu'on fume À part de dire Ah, elle fume. Genre, par contre, je m'en fous. Il y en a qui vont me dire, eh, fume, c'est mauvais. Tout ça, ça je m'en fous. J'ai 24 ans, je pars du principe, ou si j'ai envie de fumer, je fume. Mais c'est surtout de pas inciter les plus jeunes, en fait. Ils vont dire, ah, vu que tel youtubeur ou telle youtubeuse fume, bah voilà, moi, j'ai envie de lui ressembler. Je parle pas de moi forcément, mais vous avez envie forcément de lui ressembler. Et des fois, vous faites des trucs qui sont similaires. Ou, et des fois, vous vous mettez à fumer euh, parce que, euh, voilà, et moi j'ai ou d'autres youtubeurs, on n'a pas du tout envie de, de faire passer cette image que la cigarette, c'est bien. Au contraire, la cigarette, c'est mauvais. Et on n'a pas envie de vous inciter à fumer. Voilà, pour preuve j'ai arrêté de fumer. Donc, ce qui fait que le premier... Mois, moi, euh, le 1er novembre, j'ai fait un deal avec euh, Olivier des Parodibros que j'arrêtais de fumer parce qu'en fait, voilà, alors moi, je sais pas si je me considère comme fumeuse. Parce qu'en fait, je pouvais passer... Bon, on va dire que la clope du matin. La clope, euh, vous connaissez, c'est euh... <rire> euh, café, euh, café, clope, caca, les 3 C, café, clope, caca. Sauf que bon, moi c'était t Club Caca, mais <rire> c'est super sexy. Le club du matin pour moi était importante et des fois je ne fumais pas de la journée après, j'en fumais qu'une. Des fois, quand le soir je sortais, j'allais voir des amis fumer, je me connais en terrasse et franchement, la club en train de boire mon coca en terrasse pendant l'été, je vous avoue que celle-ci, elle était plutôt satisfaisante. Donc j'avais pris l'habitude de sortir fumer et comme je traînais avec des gens qui fumaient et tout ça, bah euh, voilà. Ensuite, j'ai traîné avec des gens qui ne fumaient pas, genre Olivier, tout ça, tout le groupe ne fume pas. Et du coup, bah, euh, je me retrouvais à sortir solo pour aller fumer et là, t'es un peu en mode. Ça fait un peu froid l'hiver et tout, et là en fait, j'ai dit Bah, moi en vrai, je suis pas du tout addictif à la clope, et je vous jure, je peux arrêter. Genre, euh, j'ai j'ai pas racheté de paquet et tout ça. Alors, j'ai fait le mois novembre sans aucune clope, genre zéro. Normalement, si j'étais plus stressée, si j'étais plus angoissée, si j'étais plus ci, si, plus ça, bah en fait, personnellement, je l'ai très bien vécu. Je sais aussi qu'il y a d'autres personnes qui l'ont fait et qui l'ont aussi bien vécu sans prendre d'autres choses, alors que c'était plus gros fumeur que moi. Moi, je me crois c'était pas grosse fumeuse. On va dire que je devais fumer un paquet tous les 4 jours par là, puis j'en donnais aussi, et euh, j'ai l'impression que je. Fumais pas réellement en fait, j'ai l'impression que j'ai toujours plus ou moins crapoté, enfin, genre c'est plus dans le style et tout ça, enfin c'est débile hein, ce que je vous dis. Voilà, du coup, quand j'ai arrêté, ça m'a rien fait du tout, j'étais pas en manque. Après, c'est plus la satisfaction d'avoir sa clope dans la main qui me manque ou la satisfaction d'être posée en terrasse avec ses potes et de fumer sa clope, etc. J'ai arrêté sans être stressé sans manger plus, sans y penser, sans être paniquée. Alors, du coup, quand vous m'avez demandé explique-nous une vidéo moi sans tabac, mais je peux pas vous expliquer plus que ça puisqu'en fait, je l'ai très très bien vécu, j'ai pas été stressée, j'ai même pas l'impression de d'être fumeuse avant et euh, ce qui s'est passé c'est que du coup le premier jour euh, j'ai voulu refumer une clope le premier parce que je voulais faire ma thug en mode maintenant que j'ai fini j'ai tenu je peux la fumer et euh, je l'ai pas plus apprécié que ça vraiment pas genre j'étais en mode Ouais, et puis il euh, y a des clubs des fois que je la fumais, je les appréciais pas du tout et tout. Et il faisait froid, et puis ça coûtait de l'argent, c'était une perte de temps, et t'as tes ongles qui jaunissent, t'as tes cheveux qui puent, enfin c'était trop chiant, genre niveau tout, tu vois. Et je vous dis tu vois comme c'était mon poteau frère, Mon poteau sûr. Ce qui m'arrive aujourd'hui où j'en suis, c'est que je ne fume plus de cigarettes. Sauf qu'il m'arrive en soirée. Quand j'ai un peu picolé, quand j'ai un petit peu bu, faut savoir que je bois très peu et que je suis bourré très vite. C'est-à-dire au bout de deux verres de vin. Bon à m 58 je commence à. Voilà, assez rapidement. Du coup, des fois en soirée, je sais pas, j'ai envie de fumer une clope et des fois j'en ai pas du tout envie alors qu'avant c'était une obligation. Maintenant, je le fais juste des fois de temps en temps. Bah, je vais pas vous mentir, on est là pour dire la vérité, mais des fois de temps en temps, j'aime bien fumer une cigarette tant que je suis pas addict en fait, ça m'inquiète pas. Tant que j'ai arrêté aussi facilement. Par contre, je reprendrai pas. Je me suis fait la promesse de ne plus acheter de paquets. La dernière fois, je suis allée au tabac pour acheter un paquet à une copine. J'ai acheté un seul paquet, j'aurais pu en acheter deux de base, j'en aurais acheté deux ou trois pour euh, pour moi et pour mes potes et là, j'en ai vraiment acheté qu'un et je lui ai donné et on l'a jamais ouvert ce paquet. En fait, elle a même pas fumé elle, non plus dessus. Après, euh, ça reste comme tout, euh, si un jour on peut reprendre à tout moment, qu'on m'arrête, mais je me dis c'est vraiment des grosses économies et finalement fumer ça apporte rien, vraiment rien de, de ouf. Hein. Donc voilà, c'était mon mois sans tabac, euh, personnellement je l'ai très bien vécu. Euh, je sais pas si vous vous l'avez tenté, si vous êtes fumeur, si oui depuis quand et si vous l'arrêtez ou pas. N'hésitez pas à partager vos expériences, je sais qu'il y en a qui galèrent de ouf à arrêter de fumer. Il y en a qui c'est vraiment, euh... moi j'ai des copines à moi le matin, elles se lèvent si elles n'ont pas une cigarette, elles sont grognons, elles sont. Euh, faut que j'aille acheter un paquet et tout. Moi des fois je les trouve insupportables. Après, moi j'ai l'impression que je suis admis que rien, genre la cigarette ou les trucs comme ça, genre, pff, moi je peux arrêter de fumer, je peux arrêter tout et je me suis toujours fait la promesse que je ne voulais être addict à rien et à personne et je pense que ça va, je me tiens bien <rire> parce que la cigarette, ça peut quand même être quand il me casse les couilles, hein, je le vire et puis j'ai plus de nouvelles et puis. Des fois, des fois t'envoies un petit texto, tu sombres, hein? des fois un petit peu de texto, et puis après après, avoir envoyé ton texto, tu te dis « Ouais, il valait pas vraiment le coup ce texto, puis après t'en envoies plus. » Et puis des fois il va revenir, mais le paquet de cigarettes ne revient pas, mais des fois il va vouloir revenir et non. C'était mon mois sans tabac, je sais pas si voilà, vous l'avez tenté ou pas, dites-moi vos expériences en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche ça n'est pas déjà fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Okay. Ciao. Sex game had Sex game at ass texting me up. Yeah. 808,